Aujourd'hui, mon invité est une chanteuse aux multiples talents. Zine, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de, de vous accueillir sur ce plateau avec votre guitare. Mm -hmm. Ça va, ça vous encombre pas trop Non, non, va bien. Se propie parfait. Bon. Elle est parfaite. En plus, je vais apprendre des, des, des nouveaux mots. Ah ben oui. Hein. <rire> Quand on me donne un temps de parole, y est eu par l'initier. C'est hein. vrai. <rire> j'aurais dû m'entraîner. Alors, c'est un peu dommage. Alors, Zine, quel est ce surnom Qu'est-ce que ça veut dire alors c'est un beau de mon nom de famille déjà, Zine, euh, clairement, et puis euh, ça vient, en fait c'est un mot arabe, comme je suis née au Maroc, je trouvais ça un bel hommage, parce que je me sens méditerranéenne, et, et voilà, et ça veut dire la beauté, euh, mais pour moi en tout cas la beauté d'âme. D'accord. Parce que je ne fais pas trop, euh, voilà. Alors racontez-nous un petit peu, Zine, vos, vos débuts d'artiste, quand est-ce que vous avez euh, découvert la musique alors j'allais dire, ben justement, on peut dire au Maroc mm -hmm. parce que ça chantait dans les rues, c'était musical, même le marché, le, le souk, mm -hmm. comme un peu les marchés d'ailleurs de chez nous, hein, de l'autre côté. Et puis après, ben, comment j'ai commencé vraiment à me produire euh, Bon, en fait, à 20 ans, j'ai eu un peu une bouffaillisse <rire> du, du carcan dans lequel j'étais. En fait, comme dirait Madolani Soet. Voilà, c'est ça. Euh, j'étais sportive de haut niveau en tennis et euh, j'étais à la fac de sciences. Et puis là, il y a eu des rencontres qui font que en fait, mon côté littéraire, artistique a eu besoin de s'exprimer. Donc j'ai commencé à faire déjà des terrasses à l'époque, j'étais à Grenoble mmh. donc c'était dans les années, euh, ou avant les années 2000, donc euh, j'ai commencé vraiment comme ça en fait, je ne savais pas jouer de guitare mais c'est pas grave euh, je m'y suis mis euh, quelques accords, euh, d'ailleurs je n'ai pas progressé depuis, hein, c'est toujours <rire> quelques accords mais en fait avec quelques accords on peut composer euh, énormément beaucoup de, de chansons et, euh, et du coup pour pouvoir partager au maximum, c'est vrai que même si j'ai plus de 100 chansons euh, écrites en entier à la SACEM, j'ai dit ben, on va prendre des chansons connues, ce qui me permettra, euh, puisque j'avais remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de groupes de reprises sur la côte mmh. parce qu'on est une Région touristique, ce qui me permettra de toucher à la fois les locaux et à la fois les touristes. Donc je me suis régalée à, à, voilà, à parodier des chansons connues mmh. en Niçois. Alors justement, en <rire> transition parfaite sur oui. les Cantates d'Azur. cantate d'Azur, oui. Alors c'est sorti il n'y a pas très longtemps Oui, il y a à peine un mois, oui. Alors, dites-moi en plus, je crois qu'il y a 27 euh, chansons. Oui, alors, bah, c'est sûr qu'à force voilà, de chanter euh, ces chansons-là, il y a un éditeur que ça a beaucoup intéressé, qui trouvait que c'était un travail euh, voilà, bah, à mettre sur papier. Donc, on a sélectionné euh, 27 chansons parmi celles qui marchaient le mieux. Mm -hmm. Donc, on a, euh, par exemple, euh, Jacques Dutronc, euh, Jacques euh, Jacques Brel, euh, Brassens, pour les Français. Bien sûr. Euh, on a Amy Winehouse euh, Sia, euh, Yael Naïm Ah il y a de tout vraiment euh, Oui parce qu'en plus moi j'aime aussi les auteurs féminines donc mm -hmm. voilà, il y a les Beatles, les Stones donc la chanson Imagine que j'avais chantée pour l'hommage blanc, euh, Otis Redding enfin voilà, il y, y a de l'espagnol aussi, de l'italien C'est vraiment un hommage au lieu aussi et aux personnalités euh, niçoises aussi en quelque sorte Voilà c'est ça, c'est à dire qu'après je peux prendre un exemple simple par exemple dans la chanson Amy Winehouse quand elle est déprimée, elle dit je suis comme un pilou qui cale de cimier. Où la chanson Hôtel California des Eagles devient la Maison Negresco ou Stau Negresco. Mmh. Pour vraiment avoir les expressions niçoises, mmh. parce que moi j'ai appris un petit peu l'occitan le, le, de manière universitaire, donc... Euh euh, j'arrive à aller sur tous les dialectes occitans, en Provence, etc., mais sur vraiment des expressions typiques qui font rire les gens, euh, bon, bah, je me suis quand même fait aider, il y a eu plusieurs personnes, Anne-Marie Scaravizzi qui est professeure pour mm -hmm. bien euh, écrire ça aussi au niveau grammaire, puisque lui n'écrivait pas, et voilà. Après, bon, bah, sur ce projet, il y a, y a une collaboration avec un illustrateur, Richard Roux, oui, qui est vraiment excellent, Donc, qui, a, qui a fait des vues de la prom, l'Opéra, le Negresco, euh, préface de Serge Caramonti, euh, le, le président des voilà Un peu. des voilà on voit euh, donc des vues de la prom donc Serge Caramonti lui c'est le président des associations euh, fédération des associations du comté de Nice parce que bon bah ça leur a beaucoup plu dans le sens où ça permet aussi de faire sortir le Niçois de son milieu habituel euh, et de toucher le grand public donc euh, c'est vrai que j'ai été soutenu aussi par euh, Jean-Luc Gag tout ça ils ont ils ont été partants donc ce, ce livre, eh ben, je suis souvent en dédicace en ce moment. Voilà, il y a, je, fais les, je vais faire le salon du livre. Mm -hmm. donc et les chansons sont en écoute sur internet. Voilà, parce que j'ai préféré faire comme ça, euh, bien sûr. Euh, offrir ça en fait. Parce que quand on crée en langue régionale, euh, c'est bien aussi de voilà que les, les personnes puissent. Euh, les écouter dans la voiture en faisant le footing, mm -hmm. vous savez, avec les applications oui, bien terrain, sûr. Donc, on peut tout euh, tout se écouter. mettre dedans pour les apéros. Bien <rire> sûr. Alors Zim, euh, ce que je vous propose, c'est de me faire un petit extrait. Alors un petit extrait, je vais vous faire « les it be, à courir, parce que dans les temps de marasme, quand on est un peu, euh, voilà, dans des moments difficiles, c'est bien de... Enfin les niçois, ils disent souvent ça « Laïs à courir, et ça veut dire « Laisse un peu courir mm ». -hmm. Mm -hmm. Quand me sens une tendresse très boule. Maman Marie a mis 20 et me disait des mots et des raisons. Là, ça courait. Et d'y li aura négris dretcha d'avant des et me disait -de des mots et des raisons là il s'accourait là il s'accourait là il s'accourait là il s'accourait des mots et des raisons là il s'accourait Laïsa courait, laï Fayana. chitin des mots et des raisons, Laïsa courait. Voilà. Parfait, merci. Zine, voilà. une question un petit peu hors sujet. Vous aimez bien loger ses Nice, je crois. Oui, alors le sport en général et les aiglons, euh, c'est sûr. Euh, donc, euh, euh, qu'est-ce que je pourrais dire ben, Voilà, moi j'étais dans le tennis, mais j'ai aussi fait de l'athlét, etc. Et, et mon grand-père, en fait, était dans les, les fondateurs de l'OGCNIS. Nice, c'était mmh. un perchiste euh, champion, dans les champions français dans les années, enfin, euh, voilà, avant la guerre. Euh, et donc, du coup, euh, mon père m'emmenait un peu au stade, il suivait tous les matchs, etc. Les aiglons, c'était quelque chose... L'Ubaudou d'Elojis. L'Ubaudou d'Elojis, c'est c'est Voilà. <rire> Ben, et puis en reprenant la devise, en fait, force à union, mémoire, il y a bravoure, il y a identita. Et en gros, c'est tous des beaux gosses. J'ai quand même pris des, des références sur leur jeu aussi. Mm -hmm. Pas que, bon, y a, pour la rime, parfois, je parle de la barbe d'Intel ou tout ça. Mais euh, un qui défend bien, un qui fait des bonnes passes. Et puis, ben, j'actualise la chanson tous les ans, parce que c'est vrai qu'avec le mercato, ça, ça, on a du oui, changement. ça, ça change, évidemment. Mais voilà, cette chanson fait beaucoup rire. Et ben, vous allez voir... Euh, ben voilà, on regarde un extrait euh, du <rire> clip euh, tout Où je suite. me roule dans l'herbe, ma mamie, vrai ben, oui. <rire> allez, on regarde. Mi plazo on l'u baudou, l'ojime, propi l'u mai forte, l'u mai valente. Mi plazo on l'u baudou, la brigada, forza à union mémoire et à bravoure, y'aïden pita. Mi place potilo, loupichou, mi place loupéoussard, dormouli. Allez-y, là je vais vraiment vous dire au revoir, mais avant une question presque qui m'intéresse, un mot en isoie. Eh ben, c'est un peu mon surnom, Miss Pantai, donc c'est le mot Pantai, ça vient de pantaisa en fait, euh, si on parle occitan, et c'est en fait rêver. Mais on ne peut pas traduire ça par rêver, simplement, c'est un peu avec l'anglais trip, mm -hmm. c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous fait nous lever le matin, en fait, c'est notre petite, euh, mm -hmm. voilà, je sais pas comment on dit, oui, euh, notre petit... C'est intraduisible, oui, en fait, le Pantai, et c'est vrai que ça, c'est vraiment un truc spécialement niçois, et, et donc il y a eu tout, tout un mouvement autour de ça, de remettre... Parce qu'on disait, lui, Pantai, ça veut dire... Oh, il Rêvas, hein. oui, oui. Mais il y a eu tout un mouvement dans les années 70 pour mettre ça. Le, le pantail, c'est aussi le petit rêve euh, comme un restaurateur qui va avoir sa passion de la cuisine. En fait, c'est un peu la passion. Donc c'est ce qui nous fait chui, nous lever chaque matin. Donc. Passion. Voilà, là, ce qui nous porte. Donc le, le pantail, je trouve que c'est... Justement, le mot n'existe pas en français. Donc euh, du coup, on le fait rentrer dans le français. D'accord. Miss pantail et viva loup pantail. <rire> Super, merci beaucoup Zine d'avoir été avec nous. Et ben la baillette aussi. <rire>